Bienvenue sur Gramanati ici nous allons comparer le français et l'anglais pour mieux comprendre les différences entre les deux. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les anglais ne vous voient pas. Car oui, si vous avez suivi ne serait-ce qu'un seul cours d'anglais, vous avez pu remarquer qu'en français nous avons « je »,« tu »,« il »,« elle »,« nous »,« vous »,« il »,« elle ». Tandis que en anglais, on a « I »,« you »,« he »,« she »,« it »,« we », encore « you » et finalement « they ». Et donc pourquoi avons-nous you deux fois dans ces pronoms à la fois pour désigner la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel? It might be true that there are 6 billion people in the world and count. The sense like the what you do acts makes a difference. Pour cela, regardons la situation au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on retrouve à la seconde personne du singulier, thou, l'équivalent de tu en français, dans tu es malade. On retrouve aussi the, équivalent de toi en français, dans je vais à l'hôpital avec toi. Et thy ou thine, équivalent de ton et tien en français, dans prends ce médicament, c'est le tien. Euh, c'est moi ou il y a une suite dans ces phrases à la seconde personne du pluriel, on peut observer la présence de « ye, équivalent de « vous » en français dans « vous l'avez soigné ». On retrouve aussi « you » équivalent de « vous » en français dans « il a encore besoin de vous ». Et on retrouve aussi « your » ou « yours » équivalent de « votre » et « votre » en français dans « c'est votre avis, mais ça n'est que le vôtre ». Vous pouvez déjà observer qu'actuellement en anglais « you » a remplacé « y » et que, comme en français, on utilisera la même chose pour parler de deux choses différentes. Cela s'explique par le fait que la forme Y étant moins prononcée, elle a fini par laisser sa place à la forme YOU beaucoup plus forte. Ensuite, si vous avez l'œil, vous allez sans doute remarqué que YOU est un pronom pluriel, équivalent de VOUS en français. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que le vouvoiement en anglais n'a pas disparu. En revanche, le tutoiement a bien disparu en anglais. Donc en Angleterre, tout le monde se voit. Bon, je sais que les anglais, ils ont la réputation d'être polis, mais là, quand même, c'est fort, quoi Eh bien, à la base, Bijou était utilisé pour s'adresser à plusieurs personnes, mais aussi pour s'adresser à des personnes de rang social supérieur. Mais assez rapidement, il a aussi pris du service pour s'adresser à des personnes de même rang social, laissant à Tao la lourde tâche de s'adresser à des personnes de rang social inférieur. En revanche, on peut constater que VAU est encore utilisé, de nos jours, pour s'adresser à Dieu. Parce que oui, les anglophones, ils aiment bien être intimes avec Dieu. Et pour enfoncer le clou sur le cercueil de VAU, forcément, si on se mettait à tutoyer quelqu'un, c'était assez mal vu. En même temps, forcément, si tu dis à un mec qui est de rang social inférieur au tien, le mec, il le digère pas très bien. Et parfois c'était même très risqué, comme peut en attester George Fox, fier défendant du tutoiement en 1660, lorsqu'il écrit Puisque va et vie étaient une plaie douloureuse sur de la fière chair, et pour ceux qui recherchent l'honneur, qui, alors pourtant qu'ils le disent à Dieu et au Christ, ne supportent pas qu'on le leur dise. Nous fûmes souvent battus et maltraités, et parfois nos vies étaient en danger, pour avoir utilisé ces mots envers de fiers hommes qui répondaient Quoi, espèce de clown mal élevé, m'as-tu tutoyé on ne peut que déplorer ce qui arriva à cet homme et ses amis qui persévéraient à utiliser le mot « vow » en ne comprenant manifestement pas que la langue qu'ils avaient parlé avait changé. Ils ne comprenaient pas qu'en continuant à faire ça, ils manquaient de respect à leurs semblables, ils refusaient de s'adapter à une nouvelle façon de parler, ils refusaient de voir que l'usage du mot qu'ils utilisaient autrefois avait changé, et surtout, ils voulaient continuer à appliquer une norme qui n'étaient manifestement plus d'usage. Quant aux arguments des croaqueuses, la société religieuse des amis, c'est-à-dire un mouvement religieux dissident de l'église anglicane, ils ne sont pas très nombreux. En gros, ça contredisait les principes grammaticaux de l'époque, forcément, et ça rendait obligatoire d'indésirables distinctions sociales. Mais bon, je vous rassure, la force des arguments en matière de langue n'a pas tant changé de nos jours. On a eu droit au même il n'y a pas si longtemps que ça. Aussi, pour vous assurer, ne craignez pas de vous faire battre si un jour dans un pays anglophone vous dites Dao, car de nos jours, on a un peu oublié tout ça et vous passerez juste pour quelqu'un d'assez vieux jeu. C'est un lexique qui va faire un peu classieux et qui sera surtout perçu comme une expression moyenâgeuse. De plus, on y retrouve une connotation un peu religieuse vu que ce terme est surtout utilisé dans la Bible ou quand les religieux s'adressent à Dieu. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu.